C'est le cas, c'est le, c'est le M S. Mais. Choco, Man. insomnie. Le qui ne dort pas piteux crie de folie. Il est huit du soir, la lune apparaît là. Je me dis, si je me dis, pourquoi aller ailleurs dans ma donne, aussi suffit Problème soucis, nan nan, nan Réalise quoi, elle a tout réparé. J'étais sur le panneau de mentir. Fatima qui me croyait, mais c'était toi mon objectif. Pas de souris, jamais, mais toi tu prouves le contraire. Ma tape midi soir, ta prison m'a nourri à l'anormal jusqu'à réparer. oh, jusqu'à réparer. La nuit j'ai tellement mal, tellement mal qu'on t'es pas là. Cognitive va pas prendre ce son tu mérites L'amour aveugle, le la gardine, ma moi ma libella, ma j'ai elle chaque belle, dans le froid pas est belle, elle est belle, elle c'est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle, toi je suis fou est oui Et est toi elle elle est belle, elle est belle, elle est belle, est belle, elle est belle, elle est belle, elle est est ce elle est à me tout est carré, zéro dispute, tout est clean clean. Mille morceaux t'as pris la peine de recoller, de casser. Je répète tout est carré, zéro dispute, tout est clean clean. La pièce manquante c'est ma prescription médicale. Battez ma dose, ma dose, ma dose. Bah This is a nice music